Hello Le Schmitt pour chanteur d'actu, spécial dédicace à tous les nuits debout Et message personnel pour François Hollande Les hey mecs, Sache que nous faisons nuit blanche par la volonté du peuple Et que nous n'irons faire dodo que par la force des CRS Et encore Premier 32 mars de l'histoire Ça restera dans les mémoires Fini d'aller à l'abattoir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 non ici s'il n'est pas révolté Paysans ruinés, ouvriers Précaires, stagiaires et harcelés indigènes peuples des quartiers Voilés, racisés, méprisés J'irai passer la nuit debout On peut toujours nous évacuer Je veux vivre ma vie debout Viendra se réinstaller, république endormie citoyen éveillé, que nul n'entre ici s'il n'est pas révolté. Vous les CRS et la BAC. On promet de vous rendre insomniaque. On a vos flashballs en flashback. Au gouvernement paranoïaque, j'irai passer la nuit debout. Je veux toujours nous évacuer Je veux vivre ma vie debout On viendra se réinstaller République endormie, citoyen éveillé Que nul d'entre ici s'il n'est pas révolté Retrouver le sens du commun Et prendre en main notre destin Nous en faisons notre serment et maintenant, j'irai passer la nuit debout. On peut toujours nous évacuer. Je veux vivre ma vie debout. viendra, serait installé. J'irai passer la nuit debout. On peut toujours nous évacuer. Je veux vivre ma vie debout.